Une envie d'idéal écologique et sociétal, on va dire. J'ai initié et participé à un lieu où j'aurais aimé grandir en tant qu'enfant et aimé euh, élever mes enfants. Ben, Lâcher notre beau jardin pour avoir un jardin collectif où les légumes, c'est pas même si je, les, je participe, c'est pas mes légumes. 23 personnes qui font sortir deux immeubles qui ne se connaissaient pas avant, qui prennent toutes les décisions et qui ne se sont pas encore tués. <rire> Alors si ça vous intéresse, et bien, écoutez, c'est un bon plan. Du coup, le fait d'avoir les outils pour se confronter à des rêves, je me suis confronté à ce que c'est que vivre à la campagne, ce que c'est qu'essayer de faire pousser ses patates ces trucs qui sont euh, hyper compliqués. Et donc des jeunes, des vieux, euh, ce qui ressemble plus à la vie, euh, à la vie normale.